La femme vampire dans le métal, euh, c'est une figure qui récurrente. Je vais juste reprendre, euh, retracer rapidement ce lien entre en fait la... Elisabeth Bathory, la femme vampire, et puis son, son incarnation, si on veut, textuelle dans Carmilla. Donc derrière la figure de Carmilla, femme explicitement vampire, Rhodes celle d'Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante, pour reprendre notamment l'expression de Valentine Penrose, que je vais beaucoup citer dans sa présentation. Donc Bathory qui a vécu de 1560 à 1614 en Hongrie et qui fut accusée d'avoir torturé et mis à mort par la main de ses servantes, c'est-à-dire pas par sa propre main, mais par la main de ses servantes, euh, des dizaines voire des centaines de jeunes filles. La mythologie construite autour d'Église Abed la montre cruelle et extatique, se baignant dans le sang de ses victimes, soit par pur plaisir, soit pour enrayer la marche du vieillissement. Ainsi, le rapprochement de Bathory à la femme vampire, liens construits de légendes contemporaines à la comtesse comme de biographies parfois largement poétisées, puis saisi par la culture populaire, en particulier par le genre musical du métal. Ce courant, né à la fin des années 1960, exploite depuis ses débuts la figure de Bathory et explicite souvent son lien avec le vampirisme. Donc Il nous faut débuter cette présentation par quelques exemples parmi les plus révélateurs de la représentation de la comtesse dans le métal. En premier lieu, en 1982, les pionniers du black metal Venom publient ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des albums les plus influents, voire l'album fondateur du genre du black metal. Cet album s'appelle d'ailleurs Black Metal. Euh, donc Un album qui est entre brutalité sonore absolument nouvelle à l'époque et discours satanique. Alors, Je vais employer le terme satanique avec beaucoup de guillemets jusqu'à la fin de ma présentation, sauf sur la dernière partie. Euh, puisqu'on va voir qu'on est surtout dans une, une utilisation de codes euh, finalement très normés en fait. Donc cet album comprend un morceau dédié à Elisabeth Bathory, Countess Bathory, dans lequel la comtesse est montrée comme une courtisane vieillissante, ce qu'on voit ici, « Her skin does crack and peel, uh, she's crippled now with age, etc. » qui renaît chaque nuit du sang de ses victimes. En 1987, le groupe suédois Bathory publie l'album « Under the sign of a black mark » Dans lequel le morceau, le morceau Woman of Dark Desires montre la comtesse comme une femme désirante et prédatrice. Donc, the Beauty awaits the night. She yearns for. Sorry, they yearn for eternal life and beauty. Uh, innocent blood will give her eternal beauty, eternal life, etc. etc. En 1988, le groupe hongrois. Mentor euh, publie la première version de son album Anno Domini qui contient le morceau Elisabeth Bathory, véritable ode amoureuse et patriotique à la gloire de la comtesse. Donc, on est un petit peu sur du broken English. Euh, les paroles avaient été écrites à l'époque euh, par, je crois, Attila axiar qui est aussi le chanteur de Meyen, donc un hein, autre groupe fondateur du black metal, euh, et donc euh, dans, un, dans un anglais euh, hongroisé dirons-nous. Euh, et donc, on en on à voilà, Her blood is our source, clean Hungarian blood. Uh, oh, how I love to feel your breath, I love to be the lover of death. Donc, on est sur une, un amour très explicite de cette, de cette fille. En 1998, le groupe anglais Cradle of Feels sort Cruelty and the Beast, le deuxième album qui dédie entièrement à la comtesse. Le livret, et la jaquette, montre une comtesse se baignant lassivement dans le sang de ses victimes ou encore parée d'une couronne d'épines. Ce qu'on peut voir ici. La beauté presque surnaturelle de la comtesse est glorifiée tout au long de cet album, de même que son lien avec Satan. On a par exemple, « That heavenly bodies who would fall from grace to possess such a lost soul, uh, etc. Even death pale to compare to the taint of her splendor. » On a une iconographie aussi excessivement claire, hein. c'est la cradle of his, ils sont dans une esthétique très romantisme noir. Euh, la référence à Satan, par exemple, vous avez ici, « Ridden Split Size by the Father of Lies euh, », vous avez le petit paragraphe « More or More », je reviendrai tout dessus, euh, dessus tout à l'heure, pardon, mais qui est dit par Ingrid Pitt qui a joué Countess Dracula et euh, qui était dans Vampire euh, Rovers, aussi un film sur Battery, euh, quelques années avant sa mort d'ailleurs. Euh, donc, ainsi, sous les traits d'Elisabeth Bathory, la femme vampire se fait le support de fantasmes érotiques teintés d'une esthétique « gorse au code bien déterminé. Dans ses lectures « satanisantes » de la comtesse, Bathory est montrée comme la quintessence d'une féminité souveraine, dont la sexualité se réalise dans l'euphorie de, de, de la dévoration, dans les fluides intarissables du sang féminin, avec ou sans la complicité du diable. Nous retrouvons là la sexualisation déjà présente dans Carmilla de Sheridan Le Fanu où la jeune fille innocente cède au pouvoir de la, fa de la vampire lassive et intrigante. Donc on in ici dans Vampire Lovers, et on voit qu'on a cette scène très, très explicite évidemment. It was as if warm lips kissed me and longer and longer and more lovingly as it reached my throat. Donc, une, une, vraiment une érotisation très forte de la figure de cette femme vampire. Et cette scène, spécifiquement, par la description d'un état qui ressemble fort à un orgasme, confirme la mise en place d'un climat érotique indéniable qui était déjà annoncé dans un chapitre précédent, dans lequel la femme vampire est montrée lesbienne et tentatrice. Gazing him at face with languid and burning eyes and breathing so fast that her dress rose and fell with a tumultuous respiration. Donc, le roman de Sheridan Le Fanu est novateur par sa peinture d'une relation empirique lesbienne, mais reste inscrit dans un cadre littéraire bien déterminé, dans lequel l'auteur masculin ne parvient pas réellement à s'effacer derrière sa narratrice féminine. De la même manière, la représentation de Bathory dans « Le métal » suit donc Elisabeth Bathory dans le Métal, suit un cadre sémiologique et iconographique précis, qui s'il se en apparence transgressif, reste très codé et renvoie la femme Bathory à un statut d'objet aimable, pour reprendre l'expression de Muriel Ganubin, c'est-à-dire, je cite, ce bel objet conquête coutumière de la jambe masculine. Fin de citation. La musique, comme la littérature pour Carmilla, est ici l'espace créatif, mais prédéterminé, prédéfini et, pré... et délimité, pardon, de l'esthétisation des normes social ou moral ou de leur supposée inversion. Nous suivons Susan McClary lorsqu'elle avance que la musique est condamnée au sens. Ces structures, récits, codes sémiotiques, etc., sont développés, appréhendés, contestés, transmis ou transformés dans une sphère foncièrement sociale. Ces structures et codes, finalement bien rassurants au sein de chaque pièce musicale, agissent comme des garde-fous qui, je cite, tentent de contraindre ces choses qui font peur à une certaine bienséance. Impose propriety over this scary stuff. Donc, si le métal insiste sur l'aspect sanglant et violent de cette relation vampirique et lesbienne, c'est donc toujours dans une optique contemplative, dans le but d'un plaisir esthétique assumé. La femme vampire devient l'objet de la libération dans l'espace fictif, d'un désir voyeuriste plus ou moins assumé, ainsi libérée des carpents sociétaux et moraux que soient aussi des sociétaux et moraux que soient ces différentes acceptions de la femme vampire, elles sont néanmoins bornées et contrôlées par l'œil masculin qui les a fait naître. Réceptacle de fantasmes, ces femmes vampires des œuvres que nous venons citer n'ont finalement pas d'autre fonction que de plaire derrière une façade a priori repoussante. On est bien loin donc de ce portrait d'Elisabeth Bathory qui la montre hurlante de volupté sanglante dans les caves de son château. Donc je reprends la biographie fortement romancée de Valentine Penrose de Bathory. Erzébète, ses manches de lin blanc relevées, les bras rouges de sang, de grandes taches sur sa robe, criait et riait comme une folle, courait vers la porte secrète et en revenait, galopait le long des murs, les yeux fixés sur sa proie. Dorixa tomba enfin morte dans un dernier flot de sang. Les deux autres agonisaient lorsque la comtesse quitta la buanderie, écumante et hurlante des menaces à tous les égaux. Comment donc exprimer pleinement, authentiquement, toute la portée abjecte, violente, mais aussi libératrice et jouissive des excès de la comtesse par la musique Le métal passe pour l'un des gens les plus portés à cet excès, ne reculant devant aucune horreur, aucune provocation dite satanique. Il s'agira alors de combler les manques de la littérature, cette possible incapacité du texte à tout dire et à tout révéler, en se tournant vers la vocalisation et la mise en musique. Car comme écrit David le Breton, l'expressivité de la voix, mais l'affect à nu. La voix serait ainsi le médium le plus fidèle, le plus apte à rendre toute la portée des actes d'Elisabeth Bathory. Car ce n'est pas que de torture et de meurtre dont il s'agit ici. Bathory, telle qu'elle est peinte, du moins chez Valentine euh, Penrose, est un être infiniment sombre aux affects noirs et viciés. Entre elle et les autres, même pour l'amour, le fossé n'avait jamais été franchi, car elle n'était pas née pour s'unir, mais pour se hanter. Comme une chauve-souris, elle se tenait dans le château où, de droit, son pouvoir était illimité, noir, noir, sombre, ne pensant qu'à tuer lentement et à regarder le sang, continuellement couler. Quelque chose en elle savait qu'elle était perdue, quelque chose qui était son destin, et pour le forcer, elle se jeta au-devant de lui. Quelle voix donc donnée à cette femme vampire hors du temps, aux innombrables victimes qui pâtisaient avec les sorcières Bien de moins que le métal et sa grande éloquence, semble-t-il, pouvant entreprendre la mise en voix et en musique de cette sœur hongroise de Carmilla. Quelle voix donc donner à la comtesse qui pourrait dire toute sa noirceur Car toujours d'après David le Breton, l'invisibilité de la voix semble en résonance avec l'intériorité du sujet qu'elle révèle. Elle dit une subjectivité, une singularité. Elle se donne intuitivement, à tort ou à raison, comme la signature morale de la personne, sismographe subtile, des modulations de la pensée. Une incarnation vocale de cette comtesse hurlante et couverte de sang ne saurait donc a priori se limiter aux contraintes de l'objet aimable. Je fais un petit point technique. En fait, j'ai raccourci ma présentation après avoir transmis le PowerPoint. Donc, certaines citations ne vont pas apparaître dans mon déroulé, mais si vous voulez revenir dessus, ce sera avec grand plaisir. Donc, si... Si les œuvres métal citées plus haut glorifient souvent la comtesse, elle ne lui donne jamais réellement la parole, se contentant, se contentant d'en faire une figure tierce, un support à la circulation de codes bien établis. Ainsi, lorsque Cradle of Fields laisse Elisabeth Battery s'exprimer dans la Cruelty and the Beast, bon, je, je vous renvoie au dernier paragraphe euh, c'est toujours dans le cadre d'une perception très codifiée de Battery entre romantisme noir gore et pornographie, et via une voix toujours sensuelle, parfois impérieuse, mais jamais discordante. Donc l'inclusion de Ingrid Pitt dans ce morceau est, euh, est très révélateur, puisqu'en fait elle a une, une voix euh, très, alors certes puissante, effectivement impérieuse comme je viens de le dire, mais qui reste cadrée dans les codes. Elle est exactement ce qu'on attend d'une voix euh, cadrée par un récit masculin. Donc le codage, aussi louangeur soit-il, reste un cadre normatif dans lequel la voix n'appartient à celle qui la produit que dans la mesure où elle se conforme aux attendus. La subversion satanique de ces œuvres ne va donc pas jusqu'à autoriser une déviance vocale qui traduirait une de l'objet aimable hors du cadre. La voix de la vampire vise à produire un plaisir indéniable, plaisir peut-être coupable mais ne mettant aucunement en danger le discours qui le produit. De la même manière, la plupart des groupes de métal ayant pour chanteuse une femme et s'inscrivant dans la veine du métal symphonique, à la Cradle of the Fields, ou des choses peut-être plus communes, je pense à Nightwish ou Epica, qui sont des groupes relativement connus. Euh, donc ces groupes-là respectent ce codage, c'est-à-dire que la femme chanteuse, quand bien même elle est en position de frontwoman, se cantonne à un chant clair, parfois lyrique, ou qui, même lorsque ses chanteuses s'aventurent dans le growl ou le scream, reste confinée à une certaine harmonie. La femme vampire reste ici un objet esthétisé dans l'harmonie du reste du morceau et ses productions sont contrôlées par le cadre des paroles, ce logos que Susan McClary lit au masculin, le masculin de la raison et de la tempérance, en opposition à l'émotivité et la folie féminine. Le plaisir de la contemplation de la femme folle Bathory ou de ses concerts au vampires dans les œuvres que nous venons de mentionner ne peut donc exister que depuis une position préservée strictement contemplative. Deuxième citation: a composer constructing a mad woman is compelled to ensure that the listener experiences and yet does not identify with the discourse of madness. It becomes crucial, therefore, that the musical voice of reason be ever audibly present, present as a reminder so that the ravings of the mad woman will remain securely marked as radical other, so that the contagion will not spread folie ou du moins son apparence confinée à un texte déterminé, un codage déterminé, pour que l'identification si dangereuse n'ait pas eu. Donc la voix donnée dans ses œuvres à la femme vampire, eh c'est d'un autre, mais c'est un autre paradoxalement apprivoisé, l'image d'une altérité dominée et condamnée à se donner en spectacle. Le codage esthétique de la voix dessert ainsi la supposée ambition subversive de ses œuvres et rappelle le « phénomène de Roland Barthes, qui se base lui-même sur Christéva, « Cet étouffement de la signifiance sous le signifié d'âme », reprend l'expression de Marthe. Toute l'horreur de la femme vampire est dissimulée par la technicité du chant, par l'esthétisation du propos. Ce n'est pas la femme vampire qui s'exprime, alors même qu'elle possède, momentanément du moins, le médium de l'expression, elle a la signification qu'on veut bien lui donner. Cette fausse voix de la femme vampire dans ses œuvres est, je cite, « un art qui vaccine la jouissance en la réduisant à une émotion connue » coder et réconcilier le sujet avec ce qui, dans la musique, peut être dit. Fin de citation. C'est une voix technique plaisante visant à surprendre sans véritablement transgresser une voix qui joue avec la folie. Encore une fois, une expression que Susan McLary a même prise euh, au chanteur de Iron Maiden « To play with madness euh, ». Euh, Il enfin, disait dans une interview « We play with madness, on joue avec la folie, mais on ne va jamais jusqu'à se jeter dans cette folie ». Euh, donc Une voix qui jouait avec la folie sans pour autant y céder, une voix rationalisée, aussi dépravée soit le, popo, le propos pardon, contenu par les paroles, comme s'il s'agissait de contrer la déraison de ce propos par une vocalisation maîtrisée, comme s'il suffisait de jouer de la voix comme d'un costume qui atténuerait la violence de la figure de cette femme vampire. Cette voix est celle d'un fantasme, celle d'une figure raisonnablement dépravée, absolument érotisée et juste assez violente pour donner l'impression d'une transgression. Cette fausse voix de la femme vampire en costume de transgression dissimule donc sciemment la vérité noire au cœur de la femme vampire. Il nous faut donc nous tourner vers des incarnations peut-être moins explicites de la femme vampire, mais plus sincères, plus justes, dans leur portrait d'une horreur véritablement vampirique. Donc si le chant clair ou plus ou moins ancré dans un codage déterminé ne parvient pas à dire vraiment cette femme vampire, il reste le cri. Ce cri qui est, je cite, « cet ensauvagement de la voix qui retournait, semble-t-il, aux origines, perd son identité et rendu à sa base biologique, ne peut plus être certifié mâle ou femelle et se reconnaît à peine comme émanant d'un être humain. » C'est en dépassant les attendus vocaux et genrés assignés jusqu'alors à cette femme vampire que celle-ci va véritablement se révéler, peut-être dans, je cite Christéva, une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace, et ce qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. Une définition de l'abject. S'il ne s'agit pas toujours dans ces œuvres-ci d'un récit explicite de vampirisme, euh, et là on va parler d'œuvres notamment d'une ouais. euh, oui. chanteuse qui s'appelle Jarboe, qui est une chanteuse américaine, J-A-R-B-O-E, qui reste assez confidentielle, mais qui pousse vraiment sa voix. Euh à des extraits, notamment par le cri, on est dans un cri qui, qui va jusqu'au bout de ce, que, de ce qui peut être fait. Donc, euh, j'ai bon, commencé un petit peu le propos. Euh, donc, Dans ces œuvres-ci, la captation se réalise en fait dans la sidération face à ce cri qui est à la fois retour à une vérité purement corporelle et expression d'une noirceur d'âme indéniable. C'est bien une fascination médusienne que l'on ressent devant cette vocalisation subverbale plus proche du bestial que de l'humain. Ici, ce n'est plus le propos explicitement vampirique qui importe, mais sa réalisation condensée dans ce retour au corps pur, à la corporalité de la voix dans ce qu'elle a de plus extrême. Cette voix vampirique telle qu'on la retrouve dans Seduce and Destroy de Black Mouse, donc avec Jarbo au chant, excède et de loin le sens porté par le seul texte. C'est un au-delà du langage et du discours, car le langage n'existe que le support, parfois nécessaire, souvent indispensable au cri. c'est-à-dire à ce qui relève d'une réelle significance au sens de Barthes, non pas la signification de ce qui est chanté, mais sa raison d'être par-delà le sens. Dans cette voix sans érotisme, donnée non pour plaire ni déplaire, mais juste donnée à qui veut l'entendre, on retrouve la même suspension du sens que l'on peut ressentir à la vue de la vampire Carmilla, apparaissant non plus comme une jeune femme lascive, mais comme une figure de cauchemar, noire et informe. Pour des raisons de temps, je ne vais pas lire cette citation, je vous laisse Je vais regarder. Donc ici, la femme vampire se montre telle qu'elle est vraiment. La noirceur n'est plus une esthétique, mais un propos, une affirmation. L'appropriation du discours par la femme vampire vient la révélation de ce qu'elle a de plus organique. Pour Carmilla, c'est ce corps grotesque et palpitant. Pour Jarbo et ses consoeurs, c'est leur cri prédateur et captivant, qui interdit toute anticipation, tout, tout, ces cris tous deux abjects, car le vent de ce qui, je cite, perturbe une identité, un système, un ordre, l'entre-deux, l'ambigu, le mixte. Je vais avancer un petit peu. Euh... Donc ici, dans ces, dans ces deux, excuses, moi je, je commence un petit peu le propos freestyling. Euh, euh, oui, euh, donc, dans, ces, dans ces, ces incarnations, dans ce cri de ces femmes vampiriques, euh, même implicitement, euh, la, la femme vampire est, je cite, amenée à détruire sa beauté afin de se transformer en ordure bestiale. Pour reprendre la citation de l'expression de Muriel Gagnebin c'est-à-dire que la femme va... Euh, volontairement perdre tout ce qui la codait comme étant féminine, plaisante, euh, objet aimable, etc., pour se lancer vraiment, via la laideur, vers une, euh, une expression absolue d'elle-même. Donc Jarbo se perdant en grincements vocaux à la fin de e donc une collaboration qu'elle a faite avec le groupe Neurosis, Roses, bien après que la musique s'est une, on rappelle ainsi Elisabeth Bathory, se baignant dans le sang de ses victimes, jouissant de cette horrible abondance et de ses traces immondes. Donc, comme le sang dans lequel Bathory s'abîme, le cri, aussi au perché qu'il soit, vient toujours du plus bas, comme n'importe quel réflexe opérant au-dessous du niveau de notre intelligence. Pour citer Léris. Entraîne-t-il pourtant une dissolution d'intimidus dans l'abject, une destruction irréversible de l'objet aimable Une autre interprétation du cri de la femme vampire ou vampirique pourrait être celle d'un retour à un état primordial, à une unité parfaite de l'être, hors des genres et des genders, qui rappelle la Battery historique, fascinée par la sorcellerie, Rêvant d'une nature non pas idéalisée, mais comprise dans tout ce qu'elle a de noir et cruel. Une deuxième citation Au XVIe siècle, Elisabeth Bathory et beaucoup d'autres continuent à vivre dans ce tourbillon primitif et interdit. Car c'est bien là, en effet, ce qu'on nomme, qu nomme le chaos, cet abîme plein de ténèbres de lumières à porter de grondements, de tonnerres et d'ébauches du premier son. C'est là que tourne Satan, issu le premier de la grande Église vierge. Donc le cri serait ainsi moyen d'atteindre à cet absolu de la femme vampire qu'elle se donne dans ses chansons. Il ne s'agit pas simplement d'inverser les normes ou de s'approprier un codage masculin, mais bien de dépasser ce même codage afin d'atteindre un absolu de l'être. La noirceur devient ce dont le chant est fait. C'est d'un véritable satanisme dont il s'agit ici, celui d'un être hors des genres et des sexes qui se réalise pleinement, dans la complétude de son existence, comme la comtesse se réalisait pleinement dans la satisfaction de pulsions toujours renouvelées. voluptueusement assurée de son impunité au fond des caves de son château, elle s'abandonna tout entière au jeu des flammes, des torches et des flambeaux qui animaient de leurs reflets les phases du rite insensé. Félicité. J'en Je, viens à ma conclusion. Donc, ce cri hors des codes déplace, dépasse le simple stade cathartique. La femme vampirique ne cherche même plus à exprimer absolu de douleur, de colère, de désespoir, tel qu'on comprend d'ordinaire le cri. Ici, elle semble se complaire dans un abject esthétique hors des émotions attendues, dictée par le seul plaisir de jouer avec la folie, de danser au bord du gouffre, dans ce cri dont, je cite, l'abjection conserve cette nuit où se perd le contour de la chose signifiée, et où n'agit que l'affect impondérable. Cela n'entache en rien l'authenticité de ses productions, ce que révèle le cri dépasse les émotions et leur catégorisation, c'est l'aboutissement presque euphorique d'une libération de l'être, celui-là même qu'Elisabeth Bathory et ses consoeurs laissent entrevoir. Cette femme pâle, raffinée, dépravée, ne pouvait plus être une bête. Allant aux ultimes limites, elle s'était égarée loin au-delà du niveau ordinaire, ordinaire des humains, mais non en dessous. Seul n'avait pu compter pour elle que le sang des autres, que dans une transe à elle-même étrangère, elle regardait couler. Elle en était restée au stade des sorcières. Derrière l'objet aimable, derrière l'abject et l'horreur, la voix poussée à ses extrémités révèle ainsi l'attrait secret du pouvoir sombre de cette femme vampire, cette supériorité noire et parfaitement sataniste de celle qui sait sans limite se caler.